Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur ta grâce que ton nom soit élevé, que la louange et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tout ce que tu fais, toi qui prends le contrôle du temps et des circonstances de ce moment. Je tiens te dire merci pour ton amour. Merci Seigneur ta grâce. Louange et honneur à toi seul, sauvera Dieu. Bonsoir adoratrices et adorateurs. Euh, Excusez-moi encore pour ce problème technique de connexion. J'ai grande gloire au Seigneur pour vos vies et que le Seigneur vous bénisse. C'est encore un plaisir pour moi ce soir de prendre la parole et de conduire ce moment sur l'assistance du Saint-Esprit et rendre gloire à celui qui nous fait la grâce. de nous retrouver chaque soir pour l'honorer, pour le célébrer et pour l'ovationner. Que sa grâce repose sur toi, Maman Josette. Que sa grâce repose sur la vie de chaque adorateur et chaque adoratrice. Que sa grâce repose davantage sur cette plateforme. Si tous ceux qui sont assoiffés d'adorer le Dieu, de jour comme de nuit, qui, malgré les vents et les tempêtes, continuent de l'adorer, malgré les tribulations auxquelles elles sont confrontées, je vais dire ces personnes-là, ces adorateurs, ces adoratrices, adoratrice, continuent de l'adorer. Et je crois fermement que le Seigneur ne reste pas insensible à tout cela, parce qu'il a dit que celui qui l'honore, lui aussi l'honorera. Alléluia. Dieu honore toujours ceux qui l'honorent. Ainsi, ceux qui, malgré tout, continuent de le servir, ne vont pas regretter. Que la gloire lui revienne ce soir encore, pour la grâce qui nous fait de nous retrouver. Je voudrais encore vous réitérer mes vœux les meilleurs. Je voudrais encore bénir le Seigneur pour la vie de chacun de vous et chacune de vous. Pour votre entrée en 2022. Je crois que Dieu fait chaque chose en son temps et qu'en cette année il y a des choses qu'il va faire dans la vie de chacun de nous pour sa gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Morabaka yanti brishabakanto tabachaka Inda babo robos shaba yante break et temora vasa kata yante Glory Baba bashi Baba. bababa bababa bababa. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Rabo si kanta baba ba kante break. Glory beti gats. Rabashi ba ra kanto to break eteba to mata yante au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur pour ce que tu veux faire dans la vie de tes servants, dans la vie de tes serviteurs, de nouveau, en cette année nouvelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur mon Dieu de gloire de te souvenir des pleurs, des peines, des uns, des unes, des autres, afin Seigneur mon Dieu de gloire de faire expérimenter de nouvelles choses. Parce que nous croyons que tu es le Dieu qui nous conduit de gloire en gloire. Tu es le Dieu qui est sur le point également de faire de nouvelles choses. Tu es le Dieu qui fait changer les choses. Béni soit tu, Seigneur. Merci encore ce soir pour ta grâce, pour ta fidélité. Koba Béni soit le nom du seigneur béni soit le nom du seigneur béni soit le nom du seigneur béni soit le nom oh.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 Rabo Saba Béni soit le nom de celui qui a fait les cieux et la terre. Béni soit le nom de celui qui nous a donné la vie et qui continue de manifester cette vie en nous au fil des années. Merci Seigneur, toi le Dieu qui guérit nos plaies. Merci toi le Dieu qui console lorsque nous sommes affligés. Merci toi le Dieu qui nous fait grâce de nous lever chaque matin quand nous sommes, Seigneur, endormis. Merci par ta grâce. Tu nous, tu veilles sur nos âmes pendant que nous sommes endormis. Tu nous réveilles chaque matin pour renouveler vis-à-vis, -vis, Seigneur, de nos vies ta bonté. Ta parole déclare que ta bonté se renouvelle chaque matin. Elles ne sont point à leur terme. Elles ne puis donc jamais. C'est pourquoi je veux te rendre grâce. Je veux bénir ton nom ce soir pour tes servants, tes serviteurs. Je veux te rendre toute la gloire pour ce que tu fais, ô oh Dieu fidèle. Puisque ce que tu continues de faire au roi des nations, toi l'alpha et le méga, le dieu fidèle, le dieu de grâce, qui est semblable et comparable à toi, reçois toute adoration et louange, reçois l'honneur et la magnificence, reçois la louange et la gloire, tu es l'alpha et le, méga, le dieu de grâce et de miséricorde, qui est semblable et comparable à toi, je tiens à te dire merci pour tout ce que tu fais. Je tiens à te dire merci pour ton amour infini. Je tiens à te dire merci parce que tu es Alpha Omega. Je tiens à te dire merci parce que tu es l'Alpha Omega. Je tiens à te dire merci parce que tu es le Père des nations. Je tiens à te dire merci parce que tu n'as pas changé. Je tiens à te dire merci parce que tu règnes éternellement. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. Merci pour cette nuit. Merci pour cette soirée. Merci encore pour ce jour. Gloire à toi, Seigneur mon Dieu, de gloire pour la vie de tes serviteurs que tu gardes, que tu préserves. Merci infiniment pour le sou de vie renouvelé en chacun, en chacune. Gloire à toi pour la force que tu donnes aux affligés, aux affaiblis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te remercions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons te recommander nos vies ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons te dire que Seigneur, tu es notre Père, tu es notre Roi. Tu es notre sauveur, tu es notre Dieu, tu es celui qui nous espérons, celui qui fait vivre cette plateforme, celui qui fait vivre ces serviteurs et ces ventes, celui qui fortifie lorsque nous sommes affaiblis. Merci de continuer de fortifier, merci de continuer de renouveler nos forces, merci de continuer à nous faire du bien, Seigneur. Merci de continuer à nous tenir la main, oh Dieu, pour nous conduire sur le droit chemin, le chemin de la paix, le chemin de la vie, la vie de l'éternité, de la vie de Dieu, de la vie de l'Esprit. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus.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 Mon libérateur, celui qui me tient, celui qui tient, la, un adorateur, celui qui tient, une adoratrice, celui qui dit, je ne te tiens pas la main, je ne te abandonnerai pas, je te conduirai jusqu'au bout, je ne vous laisserai pas, Philem, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Celui qui reste fidèle à sa parole, Seigneur, il arrive que parfois, non, les hommes ne sont infidèles. fidèles. Mais toi, la Bible nous déclare que tu demeures fidèle. Seigneur, cela ne nous dit pas que nous devons, mon Dieu, faire preuve d'infidélité. Mais c'est pour nous encourager et dire combien de fois toi tu ne changes pas. Et que nous devons aussi t'imiter dans ce sens parce que tu nous as fait à ton image à ta ressemblance. Nous devons aussi rester fidèles. Nous devons aussi rester loyaux, Nous devons aussi rester accrochés à toi. Nous ne devons pas changer de camp. Nous devons te reconnaître comme notre Père, notre Sauveur, notre Créateur, celui qui nous tient entre les creux de sa main. Celui qui nous a permis d'ailleurs d'entrer dans les nouvelles années. Celui qui nous tient encore sur la terre des hommes. Celui qui nous défend face aux attaques, face à, à tout ce que l'ennemi prépare dans le secret contre nous. Mais celui-là aussi prépare la, la, le, le prépare la vie dans le secret pour nous prépare les témoignages. Il prépare la gloire de son nom. Mayan de Au nom de Jésus-Christ, je te remercie, mon roi. Je te rends gloire que ce soir. Je te bénis encore. Tout est bien fait parce que tu le mérites. Toi le Dieu Tout-Puissant. Hallelujah. Haratabasha Kindebre. Tu es le pied qui tient nos vies. Oh, tu es le pilier qui tient nos vies, Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient nos vies. Oh, Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient nos vies. Seigneur, c'est toi le pilier qui tient nos vies. C'est parce que tu es vivant que nous sommes encore vivants. C'est parce que tu nous tiens encore que nous sommes là. C'est parce que tu nous défends encore que nous sommes encore vivants sur la terre. Car si cela n'est qu'à nos ennemis, il y a longtemps, nous serait facile la mémoire les hommes de vivre sur la terre. Mais c'est parce que cela dépend de ta volonté. Et c'est pour cela que nous sommes encore sur Toute la gloire est exprimée et es reconnaissance. Ce soir encore réunis autour de cette plateforme. Seigneur, les adorateurs et les adoratrices te dire merci, aimeraient reconnaître combien de fois tu es bon. Et cette plateforme a été dédiée à l'adoration de ton Seigneur, à ton Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci, merci à ma paix. Gloire à toi parce que, quel que soit l'état de la connexion, l'état du réseau. Je crois que tu es encore Seigneur. Je crois que tu es encore fidèle. Je crois que tu prends le contrôle de toutes choses. Je crois que ce que tu veux faire, tu vas le faire. Parce que cela n'est pas ni de mes forces, ni de ma capacité, de mon vouloir. Mais de ce que tu as, tu veux. Afin de pouvoir toujours te donner gloire au nom de Jésus. Merci pour la vie, mon frère Franklin. Merci pour la vie encore de notre maman Josette. Merci encore pour la vie de toutes ces adoratives, tous ces mamans, tous ces, tous ces papas, tous ces frères et sœurs qui sont connectés ce soir, même seuls ou ceux qui ne sont pas connectés. Je voudrais avoir une pensée pour tout, tout un chacun et demander que ta grâce repose encore sur la vie des uns et des autres, sur la vie des unes et des autres. Je voudrais encore demander Seigneur, ta grâce, ta faveur, Seigneur mon Dieu, mon vœu le plus cher, c'est que tu nous gardes sous ton règne. Tu nous gardes entre les creux de ta main, loin des œuvres infritues des ténèbres. Tu nous préserves, Seigneur, de l'égarement, de la, de la perdition, de la déviation. Et que tu nous maintiennes sur le chemin de la volonté de Dieu. Tu nous maintiennes sur le chemin de ta vision, le chemin de ta gloire, le chemin de ta puissance, de ton autorité, le chemin de ta vie. Que tu nous maintiennes attachés à ta parole. Parce que ta parole ne passera pas comme tu l'as dit. Tu as dit toutes choses passeront sur la terre, mais ma parole ne passera pas. Merci, maman. ba ba Je te rends grâce, oh robosa qui te prie. Je te rends grâce pour tout ce que tu fais. Komarata boskita. Indaboski roboshababa, rabosiki bobo bobo bobo, au nom de Jésus, recevez la grâce de Dieu, recevez davantage la paix du Seigneur, la joie du Seigneur, la vie de Dieu, l'Esprit de Dieu, recevez la vie de l'Esprit, la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que sa grâce repose sur la vie de chacun, sur la vie de chacun de vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons le nom de Tout-Puissant. Ce soir encore, tu peux joindre ta voix à la mienne pour reconnaître que ton Dieu veille chez toi. Il veille chez moi. Il veille chez moi. Je suis sauve. Sur la croix. De jeu de nuit, il pleut qui ne... Il me conduit Il calme les raisons de ma vie. Il me donne sa paix Personne ne peut m'aimer Qu'en lui-même veste ton sang Sans pouvoir Aucun ami quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, quel ami, il est Jésus. Oh, oh. il calme les raisons de de ma vie, il me donne de sa paix, paix sans ne pas t'aimer, quand lui t'aime, mais sans sang, pour toi. Oh, quel ami, quel ami, il est Jésus. Oh, oh, quel ami, quel ami, il est Jésus. Oh oui, il est l'ami fidèle. Il est l'ami fidèle et ses voix ne sont pas nos voix. Et l'ami dont, dont, dont, dont les voix sont insondables pour nous, mais pas pour lui. Je veux rendre gloire encore à ce Dieu qui veille chez toi. Je veux rendre gloire à ce Dieu qui t'a appelé. Je veux rendre gloire à ce Dieu qui combat pour toi. Je veux rendre gloire à ce Dieu qui tient ta vie en sa main. Je veux rendre gloire à ce Dieu qui est sur le point de te faire davantage du bien. Je veux rendre gloire à ce Dieu qui ne ment pas et qui détient la vérité, qui est l'expression de la vérité. On l'appelle la vérité. Je veux rendre gloire à ce Dieu qui n'est jamais fatigué de faire du bien à ses enfants. Je veux rendre gloire à ce Dieu qui tient ta vie, ta vie en ta main. Je veux rendre gloire à ce Dieu qui te tient. Rabashika baraboski je veux rendre gloire à ce Dieu qui veille sur sa parole, sur ta vie pour l'accomplir. Je veux rendre gloire à ce Dieu qui veut davantage que tu t'accroches à lui, qui veut que tu reposes ta foi sur lui. Je veux rendre gloire à ce Dieu qui veut que tu lui fasses davantage confiance parce qu'il est digne de confiance. Il a baba rukuru, ra de skin de mora baba, keta baba shaba yande bray. Je veux rendre gloire à ce Dieu qui veille sur toi. Kabo sakiyande bray shara mount bray de l'ovolabe skin de Malta. Je veux rendre gloire à ce Dieu qui ne cesse pas, qui ne cesse pas de faire du bien à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. C'est le Dieu qui ne déçoit pas. C'est Dieu qui ne laisse pas dans la confusion, même si nous ne comprenons pas parfois ce qu'il fait. Mais ce n'est pas pour nous confondre qu'il le fait. C'est sa façon d'agir. Parce qu'après tout, il demeure Dieu. Il demeure invisible, mais agissant et visible par ses actions. C'est Dieu-là qui est semblable au vent. Que tu sens qui te souffle mais que tu ne peux toucher tu ne peux voir de tes propres yeux kabo ribo santa baka tu le sens il est le dieu réel Komaratabashika baba baba iri komusaka tababa continue de lui faire confiance et continue de l'adorer t'adorer t'adorer Seigneur, mon désir de t'aimer, de t'adorer T'adorer, t'adorer Oh Seigneur, mon désir de t'aimer, t'adorer Oh, t adorer, t adorer, oh Seigneur. Mon désir est t'adorer. Oh, mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te bénit, Père Tout-Puissant, parce que tu es merveilleux. Tu es digne d'adoration. Mon âme te bénit parce que, Papa, tu n'as pas changé. Mon âme te bénit parce que si c'était pas toi, il y a longtemps j'étais enterré. Mon âme te bénit parce que lorsque je pense un peu à ce que les ennemis de mon âme ont voulu que je sois, et que je vois ce que je vois, mon aujourd'hui, je peux dire que ta parole est à l'œuvre, ta parole est en action de ma vie. Et je sais que cela est valable pour la vie de cette adoratrice. Qui sont connectés ce soir pour la vie c'est l'adorateur qui sont connectés ce soir quand tu regardes leur vie passée avant de te connaître et quand ils voient là où ils sont arrivés ils ne peuvent dire qu'il y a un dieu qui est bon pour eux ils ne peuvent dire qu'il y a un dieu véritable car si c'était pas sa grâce ils ne seraient pas là mon dieu je vais te dire encore merci on ne cessera jamais de te dire merci parce que c'est tout ce que oh dieu nous pouvons dire les mots nous manquent, Seigneur. Tu n'as pas un mot qui puisse te décrire parce que tu es au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. kababa à c'est Baba oh oh oh, oh au Baba, oh, oh, oh, oh, oh, che, e, e, oh I just want to say baba, oh she, she, I just want to say baba, oh, au nom de Jésus, merci, merci parce que tu es réel, merci parce que tu es bon, merci parce que tu es bon, merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es bon, merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es bon, merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es bon, merci parce que tu es bon. bon. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, merci pour ton amour infini. Merci pour tout ce que tu fais, merci pour ce que tu permets, merci pour ce que tu permets. Gloire à toi encore pour tes bienfaits. Mon âme t'exalte et loue et te rend toute la gloire parce que tu le mérites, tu es l'alpha, mégas. Le lion de la tribu de Judas, celui qui a été crucifié, ressuscité le troisième jour, et qui a été élevé dans les cieux, et qui est assis à la droite du Père, pour veiller sur la vie de ses serviteurs, et ses servantes qui sont sur la terre, afin de pouvoir attendre que dernier jour, il puisse commencer à passer au jugement des nations, afin de récompenser tous ceux qui le méritent. Parce qu'ils ont cru en lui, parce qu'ayant manifesté leur foi en lui, parce qu'ayant glorifié le nom de celui qui les a aimés, de celui qui les a sauvés, de celui qui les a qui, qui, qui, qui, qui les a gardés, de celui qui a payé le prix pour eux. Merci infiniment, au roi. Mon âme t'exalte et te loue, Seigneur. Tu es fidèle et tu es glorieux. Tu es exalté. Tu es magnifié, tu es honoré. Merci infiniment au roi, des rois, le Dieu tout puissant et fidèle, qui est comme toi, qui est semblable à toi, qui peut faire les choses que tu fais. Tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur. Tu es digne d'être adoré, d'être célébré. Mon âme t'exalte, te note, te glorifie encore, t'es bien fait. Tu es l'alpha, l'oméga. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es Dieu et digne de recevoir la gloire. Tu es Dieu et digne de recevoir la gloire, l'honneur. Merci infiniment, Père Tout-Puissant. Jésus est mon sauveur. Dieu est mon sauveur. Dieu est mon sauveur, Dieu mon sauveur, Jésus est mon sauveur, je le tout, mon corps, Jésus est mon sauveur, Dieu est mon sauveur, Dieu mon sauveur, Dieu est mon sauveur, Dieu mon sauveur, Dieu est mon sauveur, le de tout. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, j'alléluie tout mon cœur, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je le loue de tout mon cœur, m'a donné la vie, m'a donné la vie, donné la vie, m'a donné la vie, m'a donné la vie, m'a donné la vie. Je le loue de tout mon cœur. Seigneur, c'est toi qui donnes la vie, et c'est pour cela que je veux te louer de tout mon cœur, parce que tu es le Dieu de la vie c'est parce que tu as donné la vie que je peux parler. Ce soir, je peux bouger, je peux me mouvoir. La Bible dit que lorsque tu avais fait l'homme, au commencement, il était un être inanimé. Parce qu'il n'avait pas de souffle en lui. Et lorsque tu as soufflé en lui, il est devenu une âme vivante. Il a devenu une âme vivante. Il a devenu une âme vivante. Il a commencé à se mouvoir. Il a commencé à agir. Il a commencé à se déplacer. Il a commencé à, à, à, à, à faire des actions, à poser des actions. Il a commencé à se mouvoir parce que tu lui as permis de le faire. Merci infiniment. Que ton nom soit glorifié. Encore une fois de plus pour ce soir. Merci encore. Une fois de plus pour ce soir. Béni sois-tu, Seigneur, pour tes bienfaits, pour ta fidélité, ta grâce. Pour ce que tu fais, sois honoré. Pour ce que tu fais, sois élevé. Pour ce que tu fais, sois glorifié. Je te rends toute la gloire. Je célèbre la grandeur de ton nom. Je veux te dire merci, mon Dieu. Merci pour tout. Merci pour le combat que tu mènes pour chacun de nous. Merci pour la victoire qui est notre partage. Merci pour la santé. Merci parce que tu pourvois tous nos besoins. Merci parce que tu nous combles ta grâce. Merci parce que tu ne n'abandonnes pas. Tu ne nous livres pas à nous-mêmes. Tu es le meilleur Père qui puisse exister même si tout le monde abandonne, toi tu n'abandonnes jamais. Et tu l'as dit dans ta parole, même si une mère abandonne son enfant, moi l'éternel, je ne l'abandonnerai jamais. Même si une mère, pourquoi tu as pris l'exemple d'une mère Et pourquoi le même Parce que ce n'est pas de la nature d'une femme qui a pratiquement passé neuf mois en communion avec une grossesse, donc, un enfant mmh. en formation, en croissance dans ses entrailles, qui a connu la douleur de l'enfantement, qui puisse abandonner ce qu'elle a souffert pour avoir. Généralement, ce qu'on souffre pour avoir a toujours du prix à nos yeux, a toujours de la valeur à nos yeux. Et on ne s'en débarrasse pas aussi facilement. Mais Dieu dit, même s'il arrive qu'une femme abandonne son enfant. Généralement, ce sont les pères qui sont prêts à régner les enfants. Mais pas une mère. Ça, c'est la réalité. Mais Dieu dit, même si ce qui ne se fait pas, se fait, lui, il ne changera pas. C'est-à-dire, lui, n'abandonne pas. Il n'abandonne donc jamais. Alléluia! Quelle grâce pour nous de savoir que lorsque nous venons à ce Père, à ce Dieu, comme Jésus l'a dit, je ne mettrai pas au dehors celui qui vient à moi. Donc peu importe ton état, viens à lui, accroche-toi, il ne te mettra pas dehors. Et s'il ne te met pas dehors, c'est qu'il est prêt à souper avec toi, il est prêt à partager ce qui est dans sa maison avec toi. Quand il dit par exemple je ne mettais pas dehors celui qui vient à moi, c'est comme s'il représente une maison, il représente l'intérieur, il représente une pièce, il représente quelque chose dans laquelle on entre. Et dans ces choses-là se trouvent des, des choses sacrées. Dans cette chose-là, dans cet intérieur, dans cette pièce, dans cette maison, il y a des trésors. Certainement si tu ne mets pas dehors, c'est que tu, as, tu auras accès à ce qui est à l'intérieur de lui. Hallelujah Quelle grâce Quelle faveur Nous sommes privilégiés de savoir que nous avons un Dieu qui nous n'a pas dans le chemin et qui tient notre vie entre sa main. Voyez-vous, si effectivement ce n'était pas le Seigneur, on ne serait pas là. Parce que chaque fois que nous avons l'opportunité, nous nous glorifions de notre Dieu devant le diable. Moura Baskan Bridge. Et vous savez que cela suscite toujours. C'est comme quelqu'un qui se met là à commencer à parler de, de ses réussites, de ses prouesses, de ses exploits dans la vie. Il y a forcément des gens autour qui vont commencer à se sentir mal à l'aise parce qu'elles se disent « mais pourquoi pas moi ?». Il y a forcément des personnes aussi qui vont euh, se réjouir parce que elle partage donc la joie, le bonheur de cette personne, mais de l'autre côté, il y a forcément des personnes qui, prises de jalousie, prise de jalousie, vont commencer à dire mais pourquoi c'est elle, pourquoi c'est lui, etc., etc. Et qui certainement peut même aller jusqu'à vous en vouloir à cause de ce que vous dites. Hallelujah. C'est pour dire que nous avons forcément des ennemis. Mais ce soir, et cela va me permettre de rentrer mon message, bénis Dieu pour la vie de tes ennemis, bénis Dieu pour la vie de ceux qui te veulent du mal. J'ai compris pourquoi Jésus a dit, bénissez vos ennemis, ne maudissez pas. Parce qu'ils verront ce qu'ils n'ont jamais voulu voir. Parce qu'ils assisteront certainement certains, si Dieu le veut, à ceux qui n'ont pas voulu vous voir. Posséder, expérimenter. Certainement qu'il y a des gens qui n'ont pas voulu vous voir entrer en 2022. Mais voici, vous êtes en 2022. Certainement qu'il y a des gens qui n'ont pas voulu vous voir vivre en cette année macabo Taïente, Brischki, de Barababa, peut-être même qu'ils ont tenté de de, de de mettre fin à votre résistance, à maintes reprises. Ils ont même juré que 2022 ne serait pas votre partage. Mais la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, vous a fait entrer dans cette année 2022. C'est déjà Roboski de Bar, Reidenboski de Mount Jésus-Christ de Nazareth qui vous tient. Et qui ne vous laisse pas dehors. Rabat, parce qu'à l'intérieur de lui, il y a la protection. À l'intérieur, il y a la sécurité. Il sait que dehors, vous êtes exposé au danger. Dehors, vous êtes livré à vous-même. Kobarata, Boski, Bibo, Bobo, Shababa. Au nom de Jésus. béni Dieu pour la vie des ennemis. Oh oui, ce soir, je vais te dire béni Dieu pour la vie des ennemis. Pourquoi parce que ils vont contribuer à la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu dans ta vie. Raboski Ils verront de leurs propres yeux. Eux-mêmes verront que le Dieu que tu adores est réel. Eux-mêmes seront certainement obligés d'adorer ton Dieu. Tabasha. Pour certains, ils seront obligés d'admettre que ton Dieu est Dieu. Marataboskiriko Marataba Shaba Kebo bobo bobo bo bo bo bo bo bo bo ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba peu importe la haine Glorifier le, nom pour eux. Glorifier le nom du seigneur pour ba ba le ce n'est pas facile, c'est vrai. Mais c'est ce qui n'est pas facile que Dieu fait. Parce qu'il n'a jamais dit aussi que ce sera facile. Mais il a dit que ce sera possible. Donc ce sera possible de bénir Dieu pour la vie de ses ennemis. Ce sera possible de bénir la vie de ses ennemis. Koba, pas parce que vous voulez qu'il continue à faire le mal. Pas parce que c'est votre souhait. Mais parce que vous voulez que ces personnes parviennent sûrement à la repentance. Et comprennent que Dieu est Dieu. Il adore comme vous. Kibura Sabeshaba. Voici un homme qui va se retrouver en Égypte. Par la jalousie de ce frère. Vous savez donc l'histoire de Joseph. C'est de lui que je suis en train de parler. Kaboriboski Tomara Shebe boss Mais lorsque cet homme, Iska de bré de Lomara, depuis le Genèse 39, va être mis dans un puits, va être... Vendu en égypte par ses prophètes. Justement, que Mori, Bosca, Imparion, de Presquit, il n'a pas trouvé grâce aux yeux de ses frères. Ses profs frères le méprisaient. Ah, aux yeux de ses profs frères, Joseph était comme quelqu'un qui n'avait pas de valeur. Aux yeux de ses profs frères, il était un petit, de rien du tout. Il était un petit frère, aux yeux de ses frères, il était quelqu'un d'insignifiant, aux yeux de ses frères, ba il était sans importance, malgré tous les signes, tous les choses qu'il faisait, mais il ne voulait pas admettre cela guibou rababa arrêtez de dire seigneur enlève mes ennemis enfin que je puisse vivre en paix non ce n'est pas le fait d'enlever tes ennemis il y a des gens qui font prier par exemple pour demander la mort de tous les sorciers parce qu'ils estiment que c'est quand tous les sorciers de ma famille seront éliminés. Mais laissez-moi vous dire simplement que l'esprit de sorcellerie, lui, ne meurt pas. Et il n'a pas besoin de passer forcément par un monde de ta famille pour s'attaquer à toi. Il peut passer par un collègue du travail avec qui tu n'es même pas lié par le lien du sang. « Bénissez le nom du Seigneur. » Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom pour la vie des ennemis, de ceux-là qui ne veulent pas me voir prospérer, qui ne veulent pas me voir avancer. Merci pour la vie. Merci parce que ces personnes assisteront à ta gloire dans ma vie. Ces personnes assisteront à la gloire de ta vie, de ta gloire dans ma vie. Seigneur mon Dieu, ils me verront. Et certainement, qui n'auront pas le courage. Et, et, et, oh, Marabosh qui te prie, Ils voudront certainement se voiler le visage pour ne pas me regarder tellement la honte sera grande pour eux. Kabo, Skito, Brech, baba ma papa, parce que je l'ai voulu, mais parce qu'eux-mêmes le veulent. Mais je bénis ton nom pour la vie. Je souhaiterais que ces personnes réalisent combien de fois tu es bon et qu'il est inutile de haïr, de mépriser. Kabo, Ratsaba, mais plutôt d'avoir de, de la considération pour chacun de nous sur la terre. Voyez-vous, cet homme dont tu disais Joseph n'avait pas, aux yeux de ses frères, de la considération. Il était un petit, il n'était rien du tout. Mais en lieu de Genèse 30, 9, mais la Bible dit, vous voyez, euh, euh, euh, euh, au verset 4, d'abord je prends le verset 1 on fit descendre Joseph et, et, en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'Achita des la Ismaélites qu'il avait fait descendre. Alléluia. Mais au verset 4, la Bible dit, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Alléluia. Oui, il trouva grâce aux yeux de son maître. Hallelujah. Il n'avait pas trouvé grâce aux yeux de ses frères. Mais il a trouvé grâce aux yeux d'un étranger. Hallelujah. Il a trouvé grâce aux yeux d'un étranger. S'il y a des personnes, vous savez, souvent on se morfond, souvent on a mal parce que il y a des personnes que peut-être on considère et qui ne nous considèrent pas. Les personnes que, pour qui on a du respect et puis on voit que ces personnes ne nous rendent pas la pareille. C'est-à-dire ces personnes ne nous considèrent pas comme il se doit. Et nous avons mal. Mais no, tu n'as plus besoin d'avoir mal parce que quelqu'un te méprise. Non, c'est parce que certainement cette personne ne sait pas la valeur que tu représentes. Cette personne, certainement, Vous voyez, ce homme, comment se fait-il que Joseph a trouvé grâce aux yeux de son maître Comment un Égyptien, comment un étranger puisse trouver plus plutôt voir Joseph autrement alors que ses propres frères étaient ceux-là même qui était supposé savoir ce que parce que ce ce, ce, ce petit voyez-vous voyez, -vous, voyez -vous? oh my God Jesus how <laughs> long the world my God you are wonderful and praised to the Lord Jesus thank you very much for everything you keep a dream for your people and tonight all hold out blessing on him bless again for all this revelation of words Be be glorified forever loud because you deserve praise. Hallelujah. Je rends gloire, gloire. Gloire à, à Oh si quelqu'un ne vous considère pas, ne vous en faites pas, ne soyez pas attristé, ne soyez pas attristé pour cela, parce que si Dieu vous trouve grâce aux yeux du Créateur, cela est mieux. Si aux yeux du Créateur, vous voyez, les frères de Joseph étaient informés des songes que Joseph faisais ils comprenaient qu'il y a quelque chose de spécial que leur petit frère avait, qu'ils n'avaient pas. Mais, aveuglés par la jalousie, ils ne pouvaient donc pas trouver grâce à leurs yeux. Et donc, il ne vont pas trouver grâce à leurs yeux. Mais là où ils ont vendu, quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir, qui n'est même pas informé, Regardez vous quelqu'un qui n'est pas informé, oh my God, quelqu'un qui n'est même pas informé des songes que Joseph fait des informations que sa famille a, quelqu'un qui n même pas qui n'est même pas au parfum des informations prophétiques que sa famille détient. C'est à ses yeux que Joseph trouve grâce. Vous voyez, alléluia. C'est Dieu qui fait cela. C'est Dieu qui fait cela. Si quelqu'un ne vous considère pas, si quelqu'un ne veut pas vous apprécier à votre juste valeur, si quelqu'un ne veut pas reconnaître qui vous êtes, ce que vous avez de spécial, ce que vous valez. OK. Gloire à Dieu. Bénissez le nom du Seigneur. Pour sa vie. Pardonnez-lui sa méconnaissance, son ignorance, son obscurantisme. Sachez simplement que c'est par manque de connaissances que. Cette personne agit et bénissez le Seigneur parce que ce qui a de la valeur pour vous, c'est que vous puissiez trouver grâce aux yeux du Créateur. Et si vous trouvez grâce aux au Créateur, ça commence à se manifester. Comme il a dit dans sa parole, le Fils de l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Le Fils de l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et c'est pour cela que généralement, ce n'est pas dans nos familles qu'on est apprécié à juste valeur, mais c'est au dehors. C'est pour cela que Jésus, Alléluia, Robosca n'a pas voulu certainement commencer son ministère avec les membres de sa famille, biologiquement parlant, mais a choisi des personnes extérieures, Koba de façon prophétique, Kaboski de Bresha, baba baba Et donc voici cet homme qui va être jeté en Égypte. Il ne va pas trouver grâce aux yeux de ses propres frères, mais la Bible dit que... Il va au verset 4 Joseph trouva grâce aux yeux d'un étranger qui est Potiphar. Alléluia. Vous savez lorsqu'il a trouvé grâce aux yeux, quand tu trouves grâce aussi aux yeux de Dieu, c'est là que va susciter davantage. Alléluia. Les regards méchants de l'ennemi au point où Alléluia au verset 7 Rabbi dit après ces choses il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Alléluia. Et c'est là que les premier ont commencé dans sa vie. Alléluia. Elle porta les yeux sur lui et elle voulait avoir de l'intimité euh, sexuelle avec lui, tout simplement parce que Dieu avait porté ses regards sur lui par le canal de Potiphar, son maître. Alléluia. Et l'ennemi donc va s'élever. Alléluia. Et parce qu'il va refuser, vous connaissez la suite. Il va se retrouver en prison. Gloire à Dieu. Ce soir, qu'est-ce que je veux dire Parce que nous connaissons toute cette histoire. Mais je veux dire simplement que béni Dieu. Parce que toutes les circonstances, tout ce que l'ennemi fait, tout ce qui se trame, tout ce que tes ennemis macabre, rabat font, tous ceux qui n'ont pas voulu te voir régner, tout ceux qui n'ont pas voulu te voir là où tu dois être, te verront assis à cette place. Et même verront. Car ceux qui t'ont minimisé, qui t'ont donné dans, dans l'esprit, dans leur vision, une petite place, te verront occuper une grande place, te verront au-dessus d'eux. Mais toi, ne fais pas le malin sur ces personnes. Mais toi, ne fais pas le malin sur ces personnes. Rends gloire simplement à Dieu et excuse ces personnes simplement parce qu'elles ont agi par ignorance. Et toi, rends gloire à Dieu qui t'a élevé et qui a permis que tes ennemis se rendent compte vraiment de ta valeur. Et donc, tu as de la valeur. Alléluia. Tu as de la valeur, tu le sais. Donc, ne cherche pas à te... Ne sois pas dans la tristesse parce qu'il y a des personnes qui ne te considèrent pas comme se doit. Parce que c'est parce peut-être que tu n'as pas ce que ces personnes voudraient que tu puisses avoir. Peut-être que ces personnes te, te, te, te, te, te, te, te prennent ainsi. Parce que, elles te disent que tu n'as pas ce qu'elles ont, tu n'as pas peut-être matériellement parlant, tu n'es pas assis, tu n'es pas assis, financièrement parlant, tu n'es pas. Mais vous voyez, Joseph ne ressemble à rien. Mais pourquoi est-ce que quelqu'un qui est élevé en égypte parce que Potiphar était l'officier. Vous voyez, c'est là aussi la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu démet davantage votre partage. Que la grâce de Dieu démet davantage avec vous. Parce que c'est cette grâce qui qualifie, cette grâce qui révèle votre valeur. C'est cette grâce-là qui est effectivement l'élément qui prouve que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. C'est cette grâce-là qui révèle la valeur. C'est la grâce de Dieu sur vos vies. Il va faire voir la valeur que vous avez la Bible <rire> dit: et doit grâce aux yeux macabos qui rabat shababa bobo bo shababa que la grâce de dieu demeure davantage au partage dans le nom de jésus-christ de nazareth et voici que joseph va être élevé vous connaissez l'histoire et voici quand je devais être élevé il va être même au dessus de son maître au-dessus de son maître, au-dessus de la femme de son maître. Quand il est arrivé en Égypte, il était esclave. Mais avant de sortir de l'egypte Hallelujah À la fin de son histoire, vous connaissez tous l'histoire. Il va devenir gouverneur de l'egypte Voici la valeur cachée en ce homme. Hallelujah Il y a des valeurs cachées en vous que des gens ne voyez pas. Et pour cela, ils vous méprise Très souvent, quand les gens vous méprisent, sachez-le. Quand vous ne comprenez pas pourquoi les gens vous méprisent, quand pourquoi vous êtes persécuté au travail, pourquoi tel collègue vous fait des On vous cherche des, des, des, des, des, des par là, par ci, par là. C'est parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose, certainement, spirituellement que l'ennemi parce que ta personne même qui vous fait ça peut ne pas se rendre compte c'est pour cela que je dis bénissez le nom du Seigneur pour parce que cette personne même là est certainement utilisée par l'ennemi sans elle-même peut-être se rendre compte alléluia sans se rendre elle-même compte que l'ennemi l'utilise mais c'est l'ennemi qui sait la valeur que vous avez et c'est pour cela que et tout ce canal là peut-être qui est faible par la jalousie qui est faible quelque part pour vouloir vous manifester la méchanceté. Mais si vous rendez gloire à Dieu, vous allez voir souvent que ces mêmes personnes-là, après vont regretter, vont me demander Mais pourquoi est-ce que j'ai fait ceci Pourquoi il fait cela C'est pour ça que le Seigneur, sachant toutes ces choses, ne nous demande pas dans nos prières de demander la mort de nos ennemis. Mais il dit plutôt prier pour vos ennemis. Alléluia. Parce qu'il sait. Et très souvent ceux qui s'élèvent contre nous ne savent pas pourquoi ils s'élèvent contre nous mais ils le font quand même mais nous devons savoir qu'il y a quelque part une grâce de dieu qu'il y a quelque part quelque chose que l'ennemi a vu et c'est pour cela qu'ils sont après nous ils sont contre nous et parfois tu te dis mais qu'est ce que j'ai qu'est ce que j'ai puis c'est moi qui ai tous ces gens de problèmes mais c'est parce que justement, c'est toi qui as une grâce particulière de Dieu sur ta vie. Et Joseph a vécu toutes ces choses dans sa vie, dans sa famille, à cause de la grâce particulière. Je prie au nom de Jésus que la grâce particulière de Dieu sur ta vie se révèle, se manifeste. Et que tu tiennes bon, attaché à ton Créateur, attaché à ton Dieu. Si les gens te méprisent, laisse-les te mépriser. Si les gens ne te considèrent pas, toi-même ne cherche pas à t'afficher. Et vous savez, maria de Le seigneur dit, lorsque vous arrivez quelque part, qu'on vous invite quelque part, allez-vous mettre à la dernière place. afin que si après on vous dit venez assis à, à la place d'honneur, vous aurez plus de joie à aller que plutôt que de venir directement vous mettre à la place d'honneur, parce que vous pourrez connaître une surprise désagréable. Tout ceci pour dire que restez dans l'humilité. Et si les gens vous méprisent, c'est parce qu'ils ne savent pas qui vous êtes en vérité. sont Qu'est-ce que vous avez fait pour mériter ces traitements Qu'est-ce que vous avez fait aussi mauvais pour vous retrouver dans cette situation Mais Dieu sait, comme je l'ai dit, l'ennemi aussi le sait. Alléluia. L'ennemi aussi le sait. C'est pour cela qu'il suscite des ennemis pour vous casser. Mais ces ennemis-là vont servir à vous faire entrer dans le plan de Dieu. Et ces ennemis là sont un signal pour dire que j'ai de la valeur quelque part. Parce que en vérité on ne s'intéresse pas à ce qui n'a pas de valeur. En vérité on ne s'intéresse pas à ce qui n'a pas de valeur. On ne fait rien avec ce qui ne, ne représente rien. Mais pourquoi si vous ne représentez rien on vous en veut pourquoi si vous ne le plantez rien, on vous cherche des palabres Pourquoi si vous ne le rien, on vous persécute Pourquoi si vous ne le plantez rien, on vous méprise Pourquoi on vous parle mal Pourquoi on cherche à vous casser, à vous blesser Pourquoi au cours des programmes, on cherche à vous mettre derrière Pourquoi on veut vous cacher alors que vous n'êtes pas appelé à être caché Pourquoi on cherche à vous salir pourquoi Qu'est-ce que tu avais fait de si grave Maraba raba raba raba raba raba raba La faveur de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Elle est à l'œuvre. Sachez que nous sommes toujours dans une année de grâce depuis que cette parole a été annoncée à Marie, une année de de grâce est annoncé. Le Seigneur a visité son peuple et chaque année jusqu'au retour du maître est une année de grâce. Que cette grâce de Dieu se manifeste de façon particulière dans votre vie et que devant vos ennemis vous soyez révélé afin que eux-mêmes reconnaissent que votre Dieu est Dieu. Afin que eux-mêmes reconnaissent, confessent que votre Dieu est Dieu. C'est pour cela, bénissez le nom du Seigneur pour la vie. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas l'état de vos cœurs. Parfois, les gens vous prennent pour des gens que vous n'êtes pas. Ils vous donnent des étiquettes que vous n'avez pas. Mokarabo Shababa. Ils vous attribuent des noms que, qui, qui, qui, qui ne reflètent pas votre identité réelle. Parce que vous passez par un moment difficile. Et que vous demandez pardon de service aux gens, on commence maintenant à vous appeler mendiant ou mendiante. Hallelujah. Mokabarata. Joseph était esclave. Mais c'était pas. Son identité n'était pas esclave. Hallelujah. Mais ici, l'esclave en fait, ça veut dire serviteur. Hallelujah. Ce que ça cache ici, les hommes ont attribué esclave parce que ils ont une autre appréciation, une autre façon de voir. L'esclave, c'est celui qu'on méprise, il n'a pas de droit. Mais ce qui est caché derrière et dans le fond de l'affaire, c'est le service. Nous sommes des serviteurs, des servants de Dieu. Continuons à servir. Continuons à servir, peu importe le nom que les gens peuvent nous attribuer. Ne serons pas forcément à nous donner nous-mêmes des titres. Ce n'est pas ça le plus important. Dieu connaît le titre qui va avec toi. Il sait le nom par lequel il t'a appelé. Comme le cas de Jérémie, qui était, qui se voyait comme un enfant. Lui-même se voyait comme un enfant. Mais Dieu lui dit, ne te vois pas comme un enfant. Parce que moi, je te vois comme un prophète des nations. Hallelujah. Ne te vois pas comme un enfant. Mais moi, je te vois comme un prophète des nations. Dieu connaissait son âge physique, mais il connaissait son âge spirituel. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais comme les hommes sont coupés de la communion spirituelle naturellement à cause du péché, ils n'apprécient que les choses naturellement, ils n'apprécient que les choses charnellement. Bénissez le nom du Seigneur, vos ennemis. Parce qu'ils témoigneront eux-mêmes. Parfois, c'est eux-mêmes qui vont prendre le témoignage, vous précéder dans le témoignage. Ils vont vous précéder dans le témoignage. C'est eux-mêmes qui vont reprendre la nouvelle de votre élévation. C'est eux-mêmes qui vont commencer à dire, ah, c'est le fils de temps. Voyez ce qui était bizarre. Joseph a reconnu ses frères, mais ses frères ne l'ont pas reconnu. <rire> Alléluia. Ça veut dire quoi Ça veut dire que lui il a changé, mais eux n'ont pas changé. Et c'est ça qui fait pitié. Parce que vous allez changer, et ces personnes qui vous méprisaient, ces personnes qui étaient vos ennemis, ces personnes qui vous attribuaient tous les noms, les méchants noms, les méchants mots, ces personnes-là, vous allez constater qu'elles ne vont pas changer. Elles vous feront pitié. Vous allez constater qu'elles n'ont pas changé. Elles auront du mal à vous reconnaître. Mais vous les reconnaîtrez. Alléluia. Ses frères l'ont vendu comme esclave. Donc pour eux, il est tout ce temps -là esclave. Et puis encore. Alléluia. Mais lorsqu'ils ont. Lorsque le temps est arrivé et qu'ils ont fait un tour en Égypte, lui, les a reconnus parce qu'ils n'ont pas changé. Mais eux, ils ont eu du mal à le reconnaître. Que cela soit ainsi pour toi. Que tes ennemis aient du mal à te reconnaître. Et ils auront effectivement mal à te reconnaître. Parce qu'ils verront ta situation changer. Parce que là où ils t'ont placé, ils verront que tu t'es déplacé. Parce que là où ils t'ont fait asseoir, ils verront que tu t'es levé. Alléluia. Jésus s'est levé. Et il s'est levé. Jésus s'est levé, il s'est levé, il s'est levé, Jésus s'est levé, wow. il s'est levé. Vous voyez, le maître a été mis dans le tombeau. il a été mis dans la tombe, mais ils ne l'ont pas retrouvé dans la tombe. Ça veut dire que là où ils t'ont placé, ils ne vont pas te retrouver là-bas, tu seras déplacé. Hallelujah sera déplacé et c'est là ils seront ils verront ta vraie nature ils verront ta vraie nature alléluia ils verront que tu es vraiment serviteur de dieu ils verront que tu es vraiment une servant de dieu ils verront que tu es une personne de valeur ils auront besoin de toi ils auront besoin de toi qui ils auront besoin de toi bobo parce qu'effectivement tu es le seul de la terre tu seras le seul de ta communauté le seul de ta région le seul de ta famille ce même Joseph qui a été rejeté vous savez c'est le même qui a fait sa famille que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Raboski, Tomara, Baba, Que cela soit ainsi pour chacun de nous. Et cela sera forcément ainsi. Oui, j'ai foi que cela sera forcément ainsi. J'ai foi que cela sera ainsi. Parce que nous avons Jésus-Christ. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons sa puissance, nous avons son royaume. Chantez allez, alléluia. Allez, alléluia, chantez allez, alléluia. Allez, alléluia, chantez allez, alléluia. allez, alléluia, chantez allez, alléluia. Allez, allé. Chante, allez, chantez allez. Allez allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, chante, allez, allez, chante, allez, allez, aller allez, allez, allez, allez, chante, allez, chante, allez, allez, chante, allez, allez, allez, Chante, allez, allez. Seigneur, merci ta grâce. Que ton nom soit glorifié. béni soit-tu toi qui dis, si... Merci pour la vie de tes serviteurs, tes serviteurs, tes serviteurs. Tes serviteurs, cette plateforme. Merci. Seigneur, mon Dieu de gloire, parce que tu fais, oh, de tes serviteurs, tes servantes ici présents. Seigneur, mon Dieu de gloire, des personnes, des qualités qui seront révélées. C'est pourquoi ta parole déclare le monde entier, la nature du entière. Attends la révélation des fils de Dieu. Gloire à toi, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Mon âme te bénit, te loue. Bénis-tu pour la vie de chacun de nous. Merci parce que Seigneur, tu vas nous faire voir au nom de Jésus. Là où les ennemis n'ont pas voulu que nous, sois, nous apparaissons là ils ont voulu que nous soyons cachés. Tu nous feras voir. Ils ont voulu que nous soyons derrière. Tu nous mettras devant. Nous avons voulu que sois à gauche, nous serons à droite. à toi sur la gloire, à toi sur l'honneur, pour tout ce que tu fais dans la vie de tes serviteurs, de tes servantes ici présent Merci pour cette plateforme. Je veux te rendre toute la gloire encore pour ce que tu veux faire en cette nouvelle année. Merci infiniment pour tout ce que tu fais, Papa. à toi sur la louange et la gloire pour l'éternité dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Voici bah, si le message, le message qu'ils avaient à vous communiquer ce soir pour dire bénissez le nom du Seigneur, tous ceux qui vous méprisent, tous ceux qui vous prennent, pour qui que ce soit, ne vous en faites pas, ne soyez pas attristés parce que des personnes que vous considérez, soit ne vous considèrent pas à vos justes valeurs, ce n'est pas un problème, c'est certainement un plan de l'ennemi, mais c'est aussi un signe de ce que Dieu est avec vous, et que la grâce de Dieu, de façon particulière, est sur vous. Soyez bénis richement au nom de Jésus-Christ. Excellente nuit à chacun à chacune, que Dieu vous garde, davantage dans sa présence, en ensemble, au nom de Jésus-Christ. Amen.